Bonjour, je vous invite à découvrir aujourd'hui, avec Canel, la position du pigeon, ou plus précisément du roi des pigeons. C'est une position qui est particulièrement facile, agréable, qui peut vous aider soit à vous tonifier, le haut du corps, soit à vous étirer, le bas du torse et les hanches, soit bien soulager le bas du ventre et le bas des reins. C'est une position qui est particulièrement agréable et je vais vous aider à la faire avec le plus de bien-être possible. A propos de bien-être avant que j'oublie, vous aurez dans la description au-dessous de la vidéo l'accès à mon guide gratuit sur le bien-être. Vous pouvez me laisser librement votre mail et aussitôt je vous envoie ce guide où je vous donne tous mes secrets bien-être pour une séance de yoga parfaite. On commence avec Canel, il faut que tu me laisses un peu de place. Si je suis en position assise, il suffit que je me bascule par exemple sur un côté. Je libère l'autre genou, l'autre côté et je recule la jambe. Je me tourne vers le genou du côté où je me suis appuyé et j'essaie de glisser mon genou et ma jambe arrière. Comme si je voulais retourner mon pied. Canel, tu me laisses vraiment pas beaucoup de place. Hein. C'est le yoga chien et en plus elle s'appuie sur moi. L'idée c'est que du bas vers le haut du corps, la plupart du corps soit face au sol. Je vous donne une astuce pour vous aider qui va être non seulement tout à fait sécuritaire pour vos genoux, mais surtout vous aider à bien vous orienter et à optimiser vos étirements. Vous vous soulevez, vous vous soulagez avec la force de vos bras, vous reculez la jambe arrière, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile comme ça. Attention à votre genou avant et vous sentiriez s'il y avait le moindre gêne. Et deux, trois fois, vous allez vous asseoir sur votre hanche, vous redresser, et vous allez voir que ça va aider à reculer cette jambe arrière. Vous redressez, et une dernière fois, vous asseoir. Le but, c'est donc, on l'a dit, que le bassin, les hanches, soient le plus possible face au sol. Le pied arrière est pointé. Les fessiers vont être serrés. C'est eux qui vont protéger les lombaires et stimuler le premier chakra. L'étirement du bas du ventre va stimuler et équilibrer le deuxième chakra l'ouverture du haut du ventre et du plexus pour le deuxième et du torse du milieu du torse pour le quatrième donc là on développe les chakras 1 à 4 et si je regarde bien vers le haut même le cinquième sur la gorge allez parlons des épaules elles doivent être face au genou qui est resté devant les mains pile devant les épaules parfaitement symétriques le bout des doigts sur la même ligne et les bras bien tendus n'oubliez pas de garder constamment, légèrement contractés les fessiers. Je pousse le sol avec mes mains, je sors bien le cou des épaules. Imaginez le pigeon. Pourquoi cette position s'appelle-t-elle le pigeon et le roi des pigeons? Parce qu'elle veut symboliser au maximum la fierté, l'ouverture, l'épanouissement du torse qui se gonfle, d'où l'importance de notre respiration. C'est parti, on en parle. Respiration ujjayi si on peut, je vous mettrai là aussi dans la description le lien pour la respiration ujjayi. Et donc à chaque inspiration, j'imagine mon torse gonfler comme le pigeon qui roucoule et qui fait le fier. Vers le haut et vers l'avant, dans cette diagonale devant vous. A l'expiration, ne forcez pas, expiration limitée, inspiration accentuée. Comme souvent, soit je regarde dans la diagonale, là où j'oriente mon sternum, mon quatrième chakra, soit j'ai doucement les yeux fermés, des deux options, ouverts ou fermés, celle qui vous apaise le plus. Minimum une à deux respirations longues, maximum 5 à 7 respirations. Alors évidemment, quand on dit maximum, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester 8 respirations ou plus. Mais il vaut mieux rester un peu moins de respiration, bien apaisé, bien concentré, bien tranquille, que de vouloir rester plus longtemps et tenir pour tenir. Ce qui n'est pas une option. Puisqu'on parle d'options, quelles sont les variantes de ces postures Eh bien, curieusement, on l'a dit tout à l'heure, une des options, c'est de rester en équilibre sur la cheville. Mais attention à vos chevilles et genoux s'ils sont fragiles. Une autre option, c'est de plier la jambe arrière pour rajouter un étirement sur le dessous et le devant de la cuisse, le quadriceps, ici. Pour les très très souples, ça peut être attraper le pied par-dessus. Mais ça, c'est déjà profitable. Et canel qui essaie de passer sa tête ici au milieu. Bon, mais ça, c'est pour s'étirer s'assouplir, ça étire merveilleusement le psoas ici, belle préparation pour le grand écart mais aussi il y a une variante de détente, regardez il suffit que je, dé... que je descende m'allonger sur ma cuisse et mon genou c'est très important que le front soit posé comment faire si je n'en ai pas la souplesse c'est très simple, je vais utiliser mes mains à plat ou mes poings ou une composante point main à plat pour trouver la hauteur idéale pour que mon front soit appuyé et que donc ma nuque et mes trapèzes puissent se détendre et je laisse ensuite mon front appuyé soit sur les mains soit sur le sol, détendre des muscles entre les omoplates, quelques soupirs, vous connaissez mon attachement à la puissance des soupirs et puis on bascule sur une respiration passive de récupération. On est toujours dans la posture du pigeon, mais dans sa variante de repos et de détente qui suit naturellement la variante de tonicité, d'étirement et de réveil. Voilà, j'espère que cette posture vous a plu. Elle m'a été demandée par Marie de la Guadeloupe, que je salue. Bonjour Marie. N'hésitez pas à me demander des précisions, à donner vos expériences, à me dire si elle vous fait du bien. Et bonne pratique Au revoir